Bon, Animest, on en revient hier, je sais pas si c'est tellement en français, mais on est le lendemain du retour, on est resté tout le week-end, parce qu'on avait le pass Tanuki, merci Marine qui me l'a offert pour Noël, le petit pass Tanuki qui permettait d'avoir des coupe-fil qu'on n'a pas utilisés euh, parce que bah on, va, on va parler de tout ça. Euh, ton avis pour commencer Bah c'était... Une... Une convention très sympathique. On a vu euh, beaucoup de, de monde euh, en cosplay. Il euh, y avait des stands sympas. Les guests, euh, les VIP qu'on a rencontrés étaient sympathiques. Donc, euh, les douleurs. Euh... Qu'est-ce que t'en penses <rire> D'accord avec moi Bah moi personnellement, je euh, <rire> n'étais pas venu pour voir Siphano, il y avait une queue dantesque pour voir Siphano. Du oh, coup ouais. ceux qui ont voulu voir Siphano, je pense que c'était moins drôle pour eux d'attendre deux heures pour. Euh... Oh, je sais pas combien de temps ils ont entendu, je pense qu'il n'y avait pas non plus autant de monde que les, euh, à Mestori quand j'avais fait la queue pour avoir juste le cordier. Je pense qu'il y avait plus de monde quand j'avais été. Quoique, je sais pas. Mais euh, ouais, les VIP n'y avait pas grand monde, étonnamment. Du coup en fait c'était facilement accessible. Euh, on a plus les interviewer, euh, mais ça ce sera dans d'autres vidéos que vous allez pouvoir voir. Mm -hmm. Et leur poser quelques petites questions, euh, notamment Laurent Sao, mm -hmm. donc le doubleur euh, de, de, principal de Guy dans yu gi -Oh. Et Yami. Euh, De quoi Et Yami, et Yami ouais, par la même occasion, il fait les deux voix, mais bon ça vous verrez dans l'interview. Dans, dans Benoît Du Benoît, Et Benoît Du pack. et voilà, on a aussi interviewé Benoît Du pack. Euh, la voix de Onizuka dans GTO, de Glenn de Walking Dead, etc. Mais ça pareil, vous verrez ça dans, dans, dans la petite vidéo, ils vont chacun voir une petite vidéo en plus sur la chaîne. Voilà, c'était des petits trucs sympas, c'est une des raisons pour lesquelles en fait on y était. Parce que moi mm -hmm. je voulais voir ces doubleurs-là, il y avait deux autres doubleurs, il y a... et Arthur Pestel. Voilà Arthur, ouais, Arthur Pestel qui fait le. C'est qui fait la voix d'art de Martin Mystère. Et euh, d'autres voix, il est hyper connu, hein. c'est un doubleur super connu. Et il y avait aussi celui qui fait la voix d'un full metal à chimie, Alexis, Tomasian. Alexis Tomasian, ah, voilà Et c'était génial, ils ont fait une petite conférence où ils ont pu parler un petit peu du métier de doublage. Et je mange. Je suis un mec. Il y a vraiment des, des, ces doubleurs là qui m'ont marqué, Brich Le Cordier, donc pour ma jeunesse pour Dragon Ball Et là Onizuka pour GTO, plus bah, une actuellement, vous savez sur la chaîne, voilà Le doubleur euh, d'avoir, euh, Laurent Sao, d'avoir pu interviewer Laurent Sao, c'était super plaisir D'avoir pu aussi discuter un petit peu avec lui, euh, de, de... Marine a aussi fait du doublage euh, avec lui sur scène Donc c'était rigolo, elle a pu doubler Maï dans une petite oh, séquence, donc c'était rigolo euh, Donc voilà, c'était très sympa les gens avaient l'air de pas être au courant de, de ce qui se passait dans la convention mais les organisateurs de le staff en fait euh, avaient l'air d'être plutôt, plutôt paumés Après euh, je crois que de, fin, de mémoire généralement, ce genre d'événement c'est des bénévoles Ouais Du coup, enfin qu'ils soient paumés je peux un peu comprendre euh, Mais, euh, mais c'est vrai que de, on leur posait une question, des fois ils étaient pas tellement au courant Je pense qu'il aurait peut-être fallu euh, briefer le staff avant Alors, et, et, et je pense que justement à cause de ça euh, du principe ce sont peut-être des bénévoles, euh, il y a peut-être un petit manque d'organisation, mais euh, bah, par exemple là avec le Taniki on avait le droit à un tombola ou je sais pas quoi. Non c'est une loterie. Une loterie, voilà, quand on pose la question c'est où la loterie Ah non vous avez déjà eu, vous avez eu euh, ce sac, oui parce qu'on a quand même eu un sac de. Voilà. Parce qu'avec le Taniki on a eu euh, un taniki. Un poster de l'événement qui visiblement est écrasé, avec le voyage, pense, voilà. Un verre en plastique. Ah deux, bah ou dieu, quand oui, on deux, vu qu'on en a eu deux. Et euh. Ah, c'est ton autographe. de. Sinon, après, on a même la convention elle est très bien. Hein, ah il oui, y a ce oui il faut. très agréable. On, on s'y perd facilement au début. Oui, au début, surtout qu'il c'est beaucoup d'étages. C'est et... ça, c'est que de base, les conventions, c'est sur. Euh, c'est plusieurs zones, mais on y accède par des couloirs. Il y a le verre qui a tomber. <rire> On y accède par des couloirs, mais là, en fait, le truc, c'est que c'est une convention qui était sur étage. Et c'est un peu délicat parce que les... ça fait un peu penser à Harry Potter, les escaliers n'en font qu'à leur tête Tu sais pas trop qu'à escalier Manu au début Bon après mais une fois que tu connais tu as fait un petit peu le tour, ça va tout seul ouais. Mais c'était sympa d'avoir le, reach... enfin, le... Ouais, sous-sol, demi sous-sol euh, L'espace vente, euh, manga, découverte, création, ouais. boutique et autres Et dédicaces les VIP, Ouais, ouais. Et un rez-de-chaussée jeux vidéo, premier étage, euh, amphithéâtre, stand pour manger etc Deuxième étage, un peu animation, karaoké, ce genre de truc. Et euh, troisième étage, à nouveau un autre truc est en train de rentrer pour manger. Là, où on a passé la majeure partie du temps. Euh, L'espace, jeux de société et, euh, et tournoi Yukio voilà. organisé par la qu'on remercie grandement pour, euh, pour cet ces événements qui a été euh, génial. Ouais. Là pour le coup, l'organisation. Là pour le coup, l'organisation top les gars. Sauf le début euh, pour les pérings. Hein. <rire> pour les pérings. Tu sais, au début, et ils nous ont placés, je me suis retrouvé en face de ah, wow, mères, ils ont des, refait le truc. C'est pas leur faute, c'est pas du tout leur non, faute, c'était la faute, faute des si gens qui avaient pas donné l'idée qu'on a mis Non, non, si, si. oui euh, D'ailleurs, <rire> eux, ils étaient très mais bien sinon, organisés, la, la preuve que justement les... Euh... Les membres du staff, enfin pas, pas de la team Exit, mais de, de la convention n'étaient pas au courant. C'est qu'eux nous ont dit que le tournoi est à 14h. Et heureusement, on est tombé sur des gens de la team Exit qui nous ont dit Mais vous êtes à ce tournoi, vous, c'est à midi, il hein, est 11h55. Quoi taillot. <rire> Parce que sinon, bah, on aurait eu dans le baba. Et euh, du coup, bah, ce tournoi s'est bien passé pour nous, puisque ben bah, moi je suis à 2-3 et toi aussi. T'as 2 victoires, 3 défaites. C'est ça mmh, Oui, il me semble. ouais. T'as fait jouer aussi contre Doc7, malheureusement, après le tirage au sort, s'est refait quand il y a eu le petit voilà, problème que tu ça, parlais. Voilà, c'est t'as pas joué contre, contre Doc7. De... bon, moi, j'ai plus joué contre Volt qui m'a éclaté. J'aurais perdu contre Doc7, lui, son deck. <rire> ah, ça, après, un grain de joue. Euh, moi, j'ai je... perdu contre Volt et euh, j'ai perdu contre 6 Ayoxi. Et après, tu ben... jouais ton deck. À Roma, Roma, donc, comme toujours. Et moi, j'ai joué mon deck Artisan Sorcière. C'est des très intéressants, il y avait divers decks, ça, c'était cool. Mmh. On n'a pas vu comme d'habitude que du SS, ou du Salamandre Grand, ou du Hortus, il y avait vraiment de tout oui. Parce que moi j'ai joué contre un Claire de Lune, j'ai joué oui, contre un Monarque Mage Spectre euh, euh... Ouais, euh, invocateur, invocateur aussi euh, invoqué, ouais, invoqué. invoqué, Ouais, un a invoqué Ouais bah... Ça change déjà pas mal <rire> Bah toi t'as joué euh, aussi contre Volt non hein Oui Ouais, ton dernier match Mais lui son deck c'était... c'était quoi d'ailleurs Je sais plus, moi il m'a niqué parce ah, qu'il m'a invoqué du... euh, il, a il a invoqué, du... euh, il a invoqué Black Knight, le ouais, ouais, ouais, mec bon. chevalier, donc, et mélangé avec un autre truc, je sais plus quoi. Mais après il y avait la finale en amphi qui était aussi euh, très sympa et très mouvementée, parce que ben, c'était en amphi sur le grand écran, en live, euh, et c'était génial quoi, et on a pu rencontrer plein de Youtubers, donc notamment Vought, aussi Zayoxi, Oxeven, YouBell, Obscurity, mais mm -hmm. bah, il y avait la Team Exit au complet, puis après... enfin au complet, il y avait une partie de la Team mais, mais voilà c'était très très très sympa et à la finale ben c'était bien aussi hein <rire> c'était pas une finale salve grande donc je suis content un peu commenté par obscurity et yubel c'était cool moi j'ai bien un dit, bon judge ça. Romain ah ouais le qui, euh, Romain aussi un très oh, bon ah, judge ouais, on et a aussi sympathisé Romain j'aime jamais a, à cette vidéo Il a appris quand même pas mal de choses euh, de par rapport utilité. au spell speed et tout ça euh, la, La résolution 10 -10, ce sera des, bien, quoi. Des, des effets et tout ça, des cartes, c'était sympa d'apprendre des choses Et donc voilà, nous c'était un tournoi gratuit en plus, on, a gratuit. Quand même, on est quand même reparti avec des lots, des slides, des, des slides, slides, des, slides, ouais. slides pardon. Euh, des petits carnets. Moi j'étais 13ème. Night euh... ouais, était 13ème et moi 15ème. Moi 15ème ouais. Sur 22, 23, 24, je ne sais plus combien on était. 20... 26, non 24 ou 26, je ne sais plus. Donc, ouais, que dire, que joie, on pouvait accueillir ah, 32 joie, à 26 on était 26. 26 je crois. Oh ça va, 15ème sur 26. Et euh, ça, le The World Championship les U17, truc sympa. Voilà. C'est très gentil à eux. Ah oui, puis t'as été aussi tirant aussi. Surtout à Doc Seven. raconte l'histoire. Bon, Doc Seven, Seven a gagné. gagné. Non, on mettra, je mettrai bien la, la finale dans la vidéo. Il avait donc gagné dans la description. un tapis Harpy. et il a décidé de l'offrir à quelqu'un aléatoirement. Et c'est tombé, tombé sur, toi. sur le 13. Et le 13, c'était Bibi. Du coup, j'ai eu le droit au tapis, Harpy, Merci beaucoup, Doc Seven encore que j'ai fait de dédicace. J'ai aucune par chance qu'il regarde cette euh... vidéo, mais il regarde, si les... regarde, laisse un petit commentaire, juste un petit point à voix, ce ouais, serait rigolo se de aussi. savoir que tu as vu. Contre, merci grandement. Et c'était ouais. un grand plaisir, en tout cas, de tous. Et merci euh... à tous d'avoir ouais. aussi euh, signé le tapis. Ça fait très plaisir. Ça fait un beau souvenir de, de ce petit tournoi au ouais, tapis. Ouais, avec tout le monde, de pouvoir discuter, ouais. changer, tout ça. Puis la convention, d'acheter aussi quelques trucs. Parce que... Bon, oui, ce moment, je parle de ma tête, j'avais acheté freezer, en fait, j'avais acheté le filon de super Kusper, ça M3. Mais voilà, le, le pass en tout cas était. J'ai pas de fait, donc je me suis dit, je me suis dit, ah, oh, le freezer doit être trop belle, et en fait, je vois me... suis ah non, c'est vrai, j'ai pris ça là. Et euh, bah, avec le pass, c'était bien, on avait droit Bubble Tea, un petit repas, etc. Oui. Du coup, je pas, ça, on film a, a, a pas utilisé. On a profité, mais voilà, c'était très sympa. Je pense que si l'année prochaine ils refont un petit tournoi Yu-Gi-Oh!, ce sera avec grand plaisir qu'on reviendra en tout cas ouais. et on s'est bien amusé. Ouais, Donc voilà, c'est tout pour le cadre de cette euh, convention. On vous fait d'énormes bisous euh, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout ouais. pour les interviews que vous allez avoir en ouais. vidéo. Allez, bye!